L'homme est perfection Quand je suis avec Maëla, il faut croire qu'elle me fait perdre la tête, car j'ai complètement zappé de vous faire une intro. Pendant qu'elle patiente, je vous explique le contexte, je ne lui ai pas dit quel make-up j'allais lui faire. Pendant les deux heures du maquillage, elle cherche désespérément qu'est-ce que je lui peins sur la face. Du coup, on a sorti le nouveau concept, Guess your make-up Bon, pour vous c'est facile, puisque c'est écrit dans le titre. On va donc réaliser un vieillissement de la face droite de Maëla. Dans un premier temps, avec un pinceau très fin et du fard à paupières marron, je viens tracer ses futurs rides. Pour cela, je lui ai demandé de faire l'étonné pour accentuer les rides du front. Ce genre de make-up n'est pas énormément compliqué. Par contre, il faut s'armer de patience. Puis, je lui demande de sourire pour former les sillons nasogéniens. On va faire un peu d'anatomie des rides dans cette vidéo, vous êtes prévenus puis je m'attaque au riz de la pâte d'oie. Premier essai pour deviner ce que c'est par Maëla. Ouais, ça ressemble étrangement à un personnage que j'adore, mais je suis pas sûre. Raté. Moi je ce personnage. Oh, je me rappelais pas que j'avais dit ça comme réponse. La sœur parfaite. Ensuite, j'accentue les cernes. Tu veux un Ne va pas <rire> Son amoureux, c'est un ami. Rien de plus. Alors fais la pas contente. Non mais fais <rire> ta ride d'union comme tu sais le faire. Attention, tête bizarre, ce moment magique. Dans 3, 2, 1... Va en avoir des zooms et des ralentis dans cette vidéo. Avec un coton-tige, on va venir appliquer de fines couches de latex en ayant pris soin de bien tirer la peau. Et on va le sécher plus rapidement avec un sèche-cheveux. On le met sur air froid, évidemment, pour ne pas griller la peau de notre modèle. Tirer la peau va permettre de bien mettre du latex partout. En séchant, il va se rétrécir et former des rides. Pour un effet le plus naturel possible, il vaut vraiment en mettre des petites touches. Et on continue sur des petites zones. C'est pour ça qu'avec ce make-up, il faut être très patient. Évidemment, avant d'appliquer du latex, on vérifie qu'on n'y est pas allergique. Et on fait attention notamment à nos yeux. Et on répète le processus encore et encore. Non, non, C'est quand tu m'as fait un sourcil trois fois trop haut, tu me dis oh, avec les clowns ou un truc comme ça <rire> Non, si je t'avais fait ça, je t'aurais d'abord fait un teint blanc. Mm -hmm. Et donc, dans la réalité, il y a une face jolie et une face moche. Non. Jack the skeleton Non. Je finirai par trouver. Et on répète le processus encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Tu me transformes en vieux <rire> Technique, je dis ah. Hein. puis tu l'aimes bien ce personnage merci Oui c'est toi en vue Ça fait longtemps que je voulais essayer en fait Mais, qui est mieux que ma soeur Plus jeune qui plus La Vas-y te va bien Puis on vient renforcer un peu nos effets d'ombre et de lumière au niveau des rides Tu sais que tu viens d'inventer un concept à toi toute seule le devine, qu'est-ce que je te maquille, comment je te maquille. Oui, je, veux... je suis sûre que ça ferait le buzz sur internet avec tous les, les trucs pourris, la what in my et ce genre de choses. Essaye plus... de me Franchement, tu lances euh, un hashtag sur ton truc avec euh, euh, devine qui euh, ou un truc de genre, c'est un nom pourri, tu sais, comme tous les, les modes euh, qui se lancent. Enfin, tu fais buzz, tu gagnes tout en fait. Mm. Ça n'a pas encore été lancé ça. Je suis fatiguée, faut que tu ouais. filé En plus, je te le miroir, tu vas pouvoir te voir. On ouais, toujours, même si je n'ai plus de dents, que je fais. Je n'en suis pas sûre, je suis pas sûre okay. Pour le fun, j'ai appliqué au goupillon de la farine dans les racines de Maëla et sur le sourcil. J'espère vous avoir appris quelques trucs dans cette vidéo. En tout cas, ce fut un super moment entre sœurs. Ah, entre vous et moi. Perfection et parfaite, tu ne pas fabuleux. toi, bien T'as trouvé, c'est pas drôle. <rire> c'est vraiment le mot technique. mais attends. là je fais trop de l'énergie. Il faut dire technique. Enfin, euh, technique, il euh, n'y aurait rien eu pour un make-up euh, banal, tu vois. Et oula. Comme il y a très longtemps, j'ai vu le vidéo une vidéo d'une fille qui se mettait en vieille, je me suis dit, ouh, Regarde, aurait tu cette même amitié Qui plus est J'arrivais plus à ouvrir mon oeil, je me dis ouais c'est la vie. Yes. <rire> Donc mala ferme les yeux, je vais maintenant lui donner un miroir. Est-ce que tu es prête Oui. J'apporte le miroir. 3, 2, 1. Je vois le mur au-dessus de moi. <rire> oh mon dieu Oh, oh là là Oh j'ai été meurtrie par la vie C'est... Oh là là. Alors t'aimes bien Ah oh, j'adore C'est bien fait Ouais oh là là. Vous savez dans la vie la mer, il m'est tellement de choses Je veux' qu'il y a de C'est ça que j'ai pris un si gros côté <rire> Que d'un côté <rire> Ou alors l'effet du soleil sur la peau C'est vrai Faites attention Donc dis-moi quel côté vous préférez Le côté Mayla euh, 60... Euh, du ans Ou le côté... <rire> <rire> la jeune et sexy Ou Maëla vieille 70 000 ans À vous de choisir. Donc voilà, le make-up est fini. C'était le premier hashtag make-up euh, J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser tous vos challenges en commentaire. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye C'était le premier hashtag GuessYourMakeup. Oh <rire> sérieuse Je ferai des coupes. Oh, petite caresse du vent <rire> c'est la brise déjà dans tes cheveux. <rire> Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me coiffer. <rire>